Écoutez-moi les petits rouillons du Gouges que vous avez bien suivi Vous allez un avoir une game absolument exceptionnelle, une game d'adaptation. Vous savez, ce genre de game où on a une compo prédéfinie. Là, ici, c'est avec Galakrond. On sait où on va aller. On se dit, ah, finalement, je vais peut-être partir sur cette strat parce qu'elle est intéressante. Et on commence à la compoter, on commence à faire des choses intéressantes. Et à un moment, on a la lucidité parce qu'on s'adapte à chaque tour de se dire, mais peut-être que ça ne va pas très bien se passer si je continue dans, cette, dans ce plan de jeu-là. Donc, finalement, je vais un petit peu prendre un plan de jeu, euh, on va dire, alternative, mais en même temps, finalement j'ai trop commit, j'ai trop investi de temps, de ressources dans ce plan de jeu, donc finalement je pars sur un hybride et ça crée des compos absolument ubuesques, c'est la Dracolem dragon et élémentaire, vous allez voir, je pense que ça va euh, ça va vous intéresser vraiment cette compo, et c'est ça aussi Battleground, c'est parfois créer des choses alors c'est rarement les compos qui font top 1, mais ça peut être des compos qui sont intéressantes pour faire des top 2, on peut même parfois voler des top 1, mais en général, voilà, si c'est pas la compo mort-vivant pété, la compo Magma Lock PT, ça dépend des niveaux, mais euh, à un certain niveau, il faut quand même jouer les compos top tiers, mais voilà. On n'a pas toujours le choix. Euh, clairement, l'important, c'est vraiment d'avoir lucidité, de comprendre que la compo qu'on était en train finalement de réaliser n'ira pas au bout et justement peut parfois nous emmener en top 8. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on va quand même jusqu'au bout de la compo et on va très souvent faire top 8 et parfois top 1 ou 2 Ou alors, on essaye de lisser un peu la RNG, de se dire non, j'ai pas envie d'avoir des top 8. Au pire, j'ai un top 5, un top 6, mais j'aurai beaucoup de 3 et de 4 c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo J'espère que ça va vous aider à progresser Que ça va vous faire sourire Je vous souhaite un délicieux délicieux visionnage Galacronde avec les élémentaires c'est pas mal Galakrond parce qu'on peut avoir le rejeton de lumière Après évidemment en 6 il y a, il y a la Il y a le big boss Cyrel c'est bien aussi hein. Ouais, On va prendre Galakrond et un beau petit lobby. Ah, voilà mon ok, problématique. On n'a pas la pièce au début. On n'a pas le petit token. On va quand même faire le pouvoir. Si on a envie d'acheter les gnolls, je pense qu'on va acheter un gnoll et une micro. Ou genre deux micros. Dans ce cas là, on fait ça. Euh... En stats, je pense c'est ok. Non, on va faire deux micros. On va faire deux micros. Enfin, potentiellement deux micros. Après, il faut... Euh... Ouais. Le problème, c'est qu'on est à 38, quoi. Ça, là... cronde, j'aime bien, tu vas chercher les 6 rapidement et tu peux direct construire autour. Ouais, mais bon, des 6, il y en a beaucoup qui ne construisent pas, hein. Quand tu regardes ici, euh, Zap, Uther, Mounted, Nadina, Crustacé, Colosse du Soleil, Leurane, Greta, Amiral, Gar, Calegos. Ça, ça construit pas trop, hein. Alors certes si t'as invocatrice c'est bien mais. La surmu mort peut être à peu près ok aussi mais la surmure mort c'est cool quand même je pense. Ou allez... avec micro euh... Euh... Oh Non non c'est indéniablement polarisé Goalacrond je pense c'est assez rigolo que tout se passe bien. Euh... Ah. On peut s'arrêter sur rejetons peut s'arrêter sur le rejeton de lumière. Je crois qu'on va le prendre quand même, c'est fort. Ouais, c'est quand même super fort. On a déjà un stack, logiquement. On a déjà un stack sur nos LM. Ok super ça Et ça c'est génial ouais, Ça c'est une belle taverne pour nous Parce qu'il faut Chaque créature génère un stack Sachant que notre créature Elle a 5 life quand même à l'extrême droite Donc euh, elle est difficilement tuable Donc là on est quand même plutôt pas mal un joli spot On a possiblement plus 3 Plus 3 Sur nos élémentaires Donc, ça me va, ça me va. Faut juste qu'on soit quand même up à un moment. Hein. Faut quand même qu'on soit dans la 4 ou la 5, voire la 6. Et les micros, ça scale aussi, c'est chouette. Ouais, c'est ça qui est important. C'est de considérer que mort-vivant, c'est au-dessus, mais qu'il ne faut pas forcer mort-vivant. Là, je tends vers et je ne force pas. L'idée de Galakrond, c'est de choper une carte mort-vivante à 26 et de construire autour. Et le problème, c'est que si on garde ça en tête, bah en fait, on va juste refuser tout ce qui n'est pas mort-vivant. Et ça, c'est problématique, parce que ça, ça nous fait pas gagner. Là, vous voyez, je... je... Je, Je m'arrête sur cette créature, même si elle est pas mort-vivant, parce qu'elle est intéressante. Bon. On va prendre ça, qui est bien. On va prendre ça, j'imagine. Faire un up. Ouais, le tonte Cool il protège, c'est un beau bébé. En vrai, notre board, il n'est pas si mauvais que ça. Parce que même si on n'a pas d'LM boostés, on a quand même euh, des créatures qui sont à peu près correctes. Et puis euh, là, on a 4 stacks par tour. Hein. Ça déconne pas. Hein. Vous imaginez, c'est comme si on avait Nomi et qu'on a acheté 4 LM par tour. Hein. En fait, la seule. La grosse difficulté, cette compo est très très compliquée par rapport à Nomi. Même si elle est plus stable. C'est que.. À un moment, il va falloir virer les créatures Ripop et commencer à acheter des LM. Mais c'est le timing qui est très difficile. Parce qu'au moment où on commence à acheter les élèves, les LM n'ont pas le... de râle d'agonie, n'ont pas d'invocation de créature. Donc, euh... là, on perd... À partir du moment où on va remplacer nos cartes par des LM, on va perdre totalement la puissance de l'extrême droite. Par contre, on mettra en place... Euh... Bon, bon Pour le moment, je pense que c'est trop tôt. On ne peut pas trop commencer à réfléchir à ça. C'est pas comme si notre board était vraiment ridicule quoi. Non, oh, ça, ça attaque trop mal. Oh là là, on a perdu tellement de stack. On a rien stacké. Au lieu de faire 4, on a fait 2. Sûr. Vos serviteurs ont vraiment On va pouvoir sur un 3. Oui, Intéressant. Prochain tour, on a 7, 9 gold. Je crois qu'on peut up au prochain tour. Et acheter cet LM de Bruce. Sur un tour 6. Pas. LM plus 3-3, on reste dans la taverne. Salut, Crane, hello, hello. L'extrême droite qui perd de la puissance, ça peut être que positif. <rire> euh... Ouais, on peut up acheter ou. c'est dommage, c'est tentant. Après, je peux le geler autour d'après, ça, mais c'est un peu bizarre ça va dépendre vraiment de mon adversaire si mon adversaire est fort je vais malheureusement être obligé de m'armer j'ai l'impression que tout est faible contre mort vivant si tu n'es pas super lucky pour monter de, monter de grosses stats non pas du tout, mort vivant est un peu au dessus mais non non ça doit pas être une excuse ça pour, euh, pour perdre ça non non, j'accepte pas bon père on est à 24 donc euh, va falloir euh, acheter malheureusement Alors acheter. après on a bien staté quand même. à ouais ouais. ouais. C'est dur à dire. Je vais lui propose un up, mais il voudra jamais. Bon, ça c'est sûr. C'est une certitude. Ah, ça donne envie de up. Je me dis, est-ce que ça, ça peut faire gagner Il a pas triplé, il est à 24, il joue des pirates. Est-il fort Je pense faut rester. Un choix tactique intéressant. Oh, C'est fort. Là voilà, on a vraiment bien tempo Comme ça on équilibre un petit peu quand même Faut pas déconner tour on va up pouvoir Donc ouais là il fallait En fait là ce qui a décidé de se plaire, c'est le combat Tout le tour d'avant quoi Si on prend pas les 12 on va up tranquillement À partir du moment où on est 12 on peut pas être à moins de 25 Sinon on a perdu En fait si t'es à moins de 25 enfin Si t'es à genre enfin, euh... Si tu perds un combat à 25 c'est à dire que tu passes à entre 10 et 15 et dans ce cas-là, le jeu devient RNG. Et on n'a pas envie que le jeu soit RNG. On veut contrôler au maximum la, la RNG du jeu. Là, on est obligé de faire ça. Pas très agréable, mais bon. Là, bah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On va faire sur ça. Ouais, pas fan. Pas <rire> fan du tout. la boule val sur le cheval Elle peut pas aller sur le cheval, elle est dans la taverne de Bob. Euh, pas dans la taverne de Bob, ça. Ça va être complexe. va acheter le cheval pour ça. <rire> ok. Ouais, pas de panique, Bob. Arrête de stresser là. <rire> arrête de faire stresser les gens, Bob. Ok, ok. Des réalités, c'est pas une bonne carte là. Muroson, euh, il avait vraiment du déchet. Et après, il y a Titus qui est pas très fort. Pourquoi j'achète les lèmes L'intérêt d'acheter un LM, il est 14. C'est pas très gros, mais il est mieux que ce que j'ai. Oh, C'est ok. Euh, mettre des réalités. Biskin. Yeah, Peut-être. Ah, oh, ça creuse. Bien sûr que j'ai soif Ok Bon bah c'est ça qu'on voulait nous hein. Ce truc là pour euh, cycle un peu Alors Massacross je pouvais pas la rentrer sur le board Ah je sais pas il fait un peu peur euh, ce jeune homme mais Bon notre cleave est cool ça lui enlève beaucoup de ses dégâts Ouais c'est bien on est devant Non. Oh. Ça revient. OK. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. <rire> me fait troll ou quoi là ça marche pas ça, bah ça marche mais pas là quoi, si y'a un, un des rares spots où ça marche pas, ah c'est frustrant en vrai, ouais. ça c'est vraiment une sacrée carte dans la méta. Tu l'achètes quand même ou pas un serviteur de perdu, une pièce de gagné. Je pense pas. Vous avez Je pense pas. C'est gros ça. Oh, sympa ça. Passe Que vous, voulez faire. vous voyez ce que je fais là Bah euh, je sais pas ce que je fais <rire> Est-ce que quelqu'un dans le chat peut m'expliquer ce que je suis en train de faire Je le fais, ça c'est sûr je pense qu'il y, y a une certitude Au fait que je suis en train de faire quelque chose Mais quoi bon, J'y vais hein, jusqu'au bout hein. <rire> Ça ressemble à rien En fait je suis tellement pas, à enfin, je suis tellement pas confiant Avec mes élèves Je prends tout de suite un plan B Mais je pense qu'il est pas si mal ce plan B enfin, C'est un semi plan B en fait C'est un LM dra... <rire> dragon Tu le fais tu vas le refaire ah, bah, attends. Je suis un forceur moi un gros forceur <rire> c'est clair je vais le refaire Choisis le même. Un choix tactique intéressant. Enfin pouvoir mon stock de <rire> Belle game Bah en fait C'était bien parti Et puis ça n'a pas tant staté que ça Et puis je suis pas très à l'aise avec mes points de vie je, je suis tellement bas en PV que c'est compliqué Donc euh... Rôle pourquoi Donc là je pars plutôt sur une stratégie tempo En me disant que la game elle, elle est ratée J'essaye de tempo puis puis euh, une copoura Oh là, là il a un sacré bord Bon on meurt pas hein, je pense Ouais c'est clair que là on essaye de tenir juste hein On est tellement dans le mal Viser le Titus Non c'est pas lui Titus Titus une chance sur 3 2 2 pardon <rire> là, Je suis pas si loin ouais <rire> C'est juste gros quoi Vous voyez pourquoi il faut pas perdre un combat de plus Parce que sinon on fait dernier là Simplement Bon, up. Pas trop l'intérêt de Hop. Oh. Wow. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Oh, C'est fort, mais. Mais, mais en fait ils sont quand même gros mes, mes petits loups. Hein. Enfin, mes gros loups. Euh... Oh putain, pétard, pardon. Attends, il est mort, il y a combien de tours, lui Tour 8. Combien... Ça fait combien de temps qu'il est mort, lui ah, mais je suis sûr de gagner. Ok. <rire> Mi-Elem, mi-Dragon. Dragem. Dra euh, comment on pourrait dire? Draglem. Element gon <rire> est Vraiment con. Je fais une compo Elléman-Gon. element gon Element Elemgon Bref, cherchez pas, on trouvera pas de beaux mots, de bon, euh, de bonne description de cette compo. Dracolem. Dracolem. Ouais, Dracolem, ça sonne bien. Ouais, Dracolem. Dracolem. Drag en terre <rire> Le gars il s'est cru chez le médecin. Quoi. Ok. Bon. Allez, on y croit. Hein. On y croit avec bâton. Hein. Oh non, pas lui! <rire> Big boy. Je me demande si ça sert à tant que ça les rolls qui demande le docteur franchement euh... alors pour un tour 13 c'est un peu léger mais avec ce qu'on nous a donné Miss order non pourquoi Je crois pas pourquoi pas non cette attente avant la mort là elle est vraiment dure <rire> t'as acheté celle qui buff la taverne après l'élème ou une fury ouais parce que j'avais envie que le, le boost aille potentiellement dessus tout simplement en fait ça me permettait d'avoir une créature de plus par rapport à lui et, euh, et une créature de plus pour pas que la stat aille sur elle même donc en fait je perds plus un plus un mais statistiquement euh, J'évite les malentendus quoi. Ah je suis derrière mais je vais pas mourir. Enfin, selon le tracker. Je te fais confiance tracker, hein. tu me mens pas. Bon là voilà, vous visez ce que vous voulez les gars, c'est ouais, très bien. Ça ou autre, hein. ça ou autre chose, de toute façon c'est la merde. ça fait rien Youh oh. Oh. Oh, ça fait égalité là non oh non je gagne Alors, le tracker il... je suis pas sûr qu'il soit... Qu soit efficace là Bon le top 4 Boum boum Bon travail continuez sur votre oh, ce top 4 là il est incroyable. Je peux pas mieux faire. Dracolem for the win. <rire> euh, bon maintenant. Bah <rire> On fait quoi J'ai même pas envie d'aller chercher une 6, sans Et Si on a deux gars peut-être Oh waouh. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aurais choisi le maître. Dans le mille. le goût de la défaite. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Je ne peux pas mettre Nadina avant un hein, 220 quand même. Ça me paraît un peu ébuesque. Ah c'est bien ciblé ça quand même. Hein. Qu'à perdre <rire> il, y a, il y a trop de stats <rire> Ah sérieux mon, mon board est cool hein. ouais gg C'est trop n'importe quoi C'est trop trop trop n'importe quoi ouais, lui il a le meilleur board je pense hein. Vraiment le top 3 Ouais top 3 Top 3 en Dracolem hein. Ah, elle est importante, ça c'est des games qui sont importantes parce que ça part bien, mais en même temps ça part pas dans une compo qui va bien et en même temps à un moment il y a un petit blocage, ça se met pas si bien que ça et je l'analyse comme tel et je pars sur un espèce de plan B tempo et finalement avec ce plan B on fait top 3 ce qui est quand même très correct hein. de toute façon les deux en top c'est des morts vivants.